Et sur ce la résif euh, je vous dis aussi à euh, plus ciao ciao c'était la ciao Un peu plus ciao ciao ciao ciao ciao ciao bye bye bye bye bye bye bye bye Bon ça j'arrête. J'ai compris j'arrête j'arrête j'arrête j'arrête j'arrête